Grâce à celle-ci et notre partenariat, on se place vraiment en tant qu'expert du CRM et des problématiques de gestion et de CRM de l'entreprise. En plus de cela, c'est vrai que ça augmente notre crédibilité sur le marché. Stratégia, c'est une agence digitale. On travaille sur divers sujets, notamment les sites internet e-commerce, mais aussi des solutions complètement sur mesure pour nos clients adaptées à leurs besoins ou encore des technologies innovantes comme des technologies 3D, réalité augmentée ou encore réalité virtuelle. Celle-ci, non seulement on le déploie chez nos clients, mais on l'utilise aussi en interne à l'agence. Dans le cadre de notre utilisation, on a été contacté par notre interlocuteur privilégié, celle-ci, qui nous a parlé de ce programme partenariat qui nous a de suite intéressé. Celle-ci propose trois différents types de partenariats, technologiques pour les éditeurs de solutions et aussi de commerciaux. Nous, chez Stratégia, nous avons commencé par le partenariat affilié pour ensuite évoluer vers le partenariat solution. Ça nous permet d'instaurer une relation de confiance et de proximité avec nos clients. On peut aussi noter un bénéfice commercial qui nous permet d'avoir du poids lors des négociations et plus de crédibilité auprès de nos clients auxquels on présente ces solutions. Et enfin, bien sûr, un bénéfice financier. Celle-ci nous a mis à disposition un espace partenaire qui est une véritable plateforme numérique sur laquelle on peut échanger, on peut rentrer des informations. Celle-ci, de son côté, a un accès aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de vivant et de collaboratif qui nous permet en fait, de faire vivre notre partenariat au quotidien. Avec celle-ci, notre objectif, ça va être vraiment de construire la solution idéale pour nos clients et de continuer à se développer ensemble.